bonjour à tous c'est olivier devigne le gestionnaire de la chaîne youtube simon sérénien on est le dimanche 20 novembre 2022 et aujourd'hui j'entame je, une série de vidéos rapides pour donner mon point de vue sur ce qu ce qui se passe concernant les prophéties des temps de la fin mon interprétation donc ce n'est évidemment que mon avis personnel mais euh, la grosse cinquantaine de personnes qui ont pu constater que je disais la vérité sur ce qu'était la marque de la bête euh, ils veulent sans doute m'entendre sur euh, tout le reste sur le sujet de ce qu'on appelle l'eschatologie les, les prophéties sur les temps d'affaires en tout cas on m'en a fait la demande donc je vous renvoie à ces vidéos particulièrement la vidéo que j'ai faite sur euh, la marque de la bête Dans un lien que je mettrai dans la description Et puis un autre qui va être par là à moins que ça soit par là Que je ne me fasse pas avoir par l'effet miroir de, de la caméra du smartphone euh, Donc vous cliquez dessus vous allez dans la description Et vous verrez ce que j'ai à dire sur euh, la marque de la bête J'ai fait des vidéos longues et longues et longues, et longues Mais au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire Aujourd'hui je vais parler du fameux temple de Dieu qui est évoqué dans les prophéties donc. Pour cela, généralement, on va se baser sur euh, toujours certains versets qui sont connus. A commencer évidemment par euh, ces deux Thessaloniciens au chapitre 2, au tout début de ce chapitre, qui nous parle de Satan, ou en tout cas de, de l'antéchrist, qui se fait appeler Dieu dans le temple de Dieu. Donc ces versets c'est là, je vous les lis, donc il y a deux Thessaloniciens chapitre 2, donc ça commence euh, premier verset, verset 1. « Or nous vous implorons, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement à lui, verset 2 que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés, ni dans l'esprit, ni par parole, ni par lettres comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, ce qu'on appelle l'antéchrist, généralement. Verset 4. Qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc, c'est précisément de ce verset-là, verset 4 du chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, qu'on a l'idée que l'Antéchrist se fera appeler Dieu dans le temple de Dieu. Après, on a ensuite des versets de l'Ancien Testament qui confirment ce fait. Sont dans la même ligne. On a Esaïe 14, Esaïe chapitre 14, commençant au verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin, du matin Donc on parle donc de Lucifer qui est l'équivalent de l'antéchrist, ou l'interpréter comme vous voulez. Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations, car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc on est dans la même lignée que 2 Thessaloniciens 2, vous comprenez la logique. Je m'assierai aussi sur le mont de la congrégation, sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut. Donc euh, l'idée générale c'est euh, être Dieu à la place de Dieu, ce qu'on voit euh, dans Genèse euh, chapitre 3, le, la tentation du serpent à Ève. Toujours la même chose. Ensuite, pour nous confirmer un troisième témoin, Ézéchiel donc, chapitre 28 au verset 2, « Fils d'homme, dit au prince de Tyr, bref Satan, l'antéchrist, euh, cette chose quoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, « Fils d'homme, dis au prince de Tyr. ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que ton cœur s'est enorgueilli et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au milieu des mers, cependant tu es un homme et pas Dieu, bien que tu fasses ton cœur semblable au cœur de Dieu. » Voilà. Euh, donc vous voyez, c'est l'obsession de Satan, cette histoire-là de de reprendre les attributs de Dieu, on le voit donc euh, la tentation qu'il fournit à, à Ève et par extension à Adam dans Genèse chapitre 3, c'est d'être comme des dieux, et euh, on voit avec 2 Thessaloniciens 2, euh, le début du chapitre, qu'on a aussi cette idée d'être dieu dans le temple de Dieu, ce qu'on a vu aussi dans, les, dans ce que j'ai lu avant, c'est-à-dire s'asseoir sur le monde de la congrégation, être semblable à Dieu, Bref, vous comprenez l'idée et vous voyez pourquoi dans euh, les prophéties du temps de la fin, c'est assez ancré dans notre esprit, cette histoire de l'antéchrist ou Satan, c est, on est d'accord que c'est en gros la même chose, qui, viennent se, qui vient se déclarer Dieu dans le temple de Dieu. Bon, et là maintenant, c'est là que moi j'arrive et que je vais engendrer une problématique parce que déjà avec ma vidéo, mes vidéos sur la marque de la bête mais en plus la présente série de vidéos que j'initie aujourd'hui la problématique c'est que je dynamite la version mainstream de l'antéchrist le, le pape jésuite Vladimir Obama là. Tout ce que vous voulez qui arrive dans le troisième temple à jérusalem et qui droit dans ses bottes se déclare être dieu en plus de ça je bouscule tout ce compte de fait mais je ne vais pas en plus vous fournir une nouvelle explication complète un nouveau calendrier des événements à la place tout simplement parce que je n'ai pas une compréhension globale voilà mais ce qui est certain c'est que j'ai identifié des points qui ne collent pas pas du tout dans la version euh, populairement acceptée du troisième temple à Jérusalem et que si je comprends pas tout de moi-même, je refuse, je refuse, je refuse qu'on me serve une interprétation euh, hop, clé en main euh, qui tient pas la route ouais. et s'il y en avait qui étaient déjà gênés un peu aux entournures par euh, mes vidéos qui montre ce qui est réellement la marque de la bête dans la vérité biblique encore, pas dans les films de, de, de Hollywood mais dans la vérité biblique ce qui est la marque de la bête et bien là ils vont être en sueur avec euh, les autres évidences des écritures que je vais amener une chose premièrement que vous devez accepter une bonne fois pour toutes si vous vous dit chrétien biblique. L'homme de péché, le fils de perdition qui s'installe dans le temple de Dieu, donc de Thessaloniciens 2, dit qu'il se proclamera Dieu dans le temple de Dieu. Ce fameux temple dont il est fait référence dans les prophéties, ce temple bibliquement, selon la Bible, les écritures, ce n'est en aucun cas, euh, un hypothétique bâtiment construit par euh, une bande là, de rabbins pédophiles, euh, avec le concours financier et politique de, de Rothschild et de toute la mafia, l'a des baptisés aux sécateurs. Non. C'est quoi le Temple de Dieu euh, La Bible, le Nouveau Testament, nous donne une définition de ce qu'est, sans équivoque, ce Temple de Dieu ça parle de soi-même. Je vais faire comme d'habitude, je vais mettre des versets avec une voix synthétique spécialement choisie, qui vont s'expliquer eux-mêmes. Vous allez voir de suite ce que la Bible, pas moi, la Bible, des versets croisés de la Bible disent ce qu'est le temple de Dieu. Ça va parler de soi-même. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu demeure en vous si quelqu'un souille le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, lequel temple vous êtes. 1 Pierre 2, verset 4. Duquel vous approchant, comme vers une pierre vivante, rejetée en effet des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ.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 Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas. Car vous êtes achetés à un prix, par conséquent glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9 Car nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu. 1 Timothée 3, verset 15 mais si je tarde trop, afin que tu puisses savoir comment tu dois te comporter dans la maison de Dieu, laquelle est l'Église du Dieu vivant, le pilier et l'appui de la vérité. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ comme un fils sur sa propre maison, duquel nous sommes la maison, si nous tenons ferme la confiance et la réjouissance de l'espérance jusqu'à la fin. Jean 2, verset 19.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 le temple de Dieu, c'est vous, si vous êtes sauvé, c'est moi, comme je suis sauvé. Précisément, c'est l'église, l'assemblée des saints, euh, réunis pour prier, chanter, écouter la parole. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est écrit, je ne sais pas combien de fois dans la Bible. Vérifiez par vous-même, mais si vous avez lu la Bible une seule, même une demi-fois, vous avez vu au moins ce verset euh, plein plein plein de fois passer devant vos yeux euh, j'y pense dans la toute fin de la bible par exemple enfin dans cette même idée vous avez euh, c'est un peu la même chose mais inversé quoi les choses d'en haut quoi, je dirais vous avez euh, il n'y a pas de temple parce que c'est Dieu et Jésus Christ qui sont le temple là-haut c'est révélation 21-22, voilà, révélation 21-22, c'est facile à s'en souvenir. Euh, maintenant, à ce stade, là où je vous ai emmené, certains vont me rétorquer en me disant que comment est-ce que monsieur Antichrist peut venir toc toc, badaboum, il frappe à la porte, dans les églises, les congrégations, les assemblées, venir là à la chair et dire je suis Dieu, ça tient pas la route ton truc, ça c'est pas cohérent quoi, c'est pas, pas faisable. Non, euh, d'abord, premièrement et avant tout, les écritures sont les écritures, c'est comme ça et c'est pas autrement, surtout quand elles se confient comme ça de façon indubitable. Euh, tant pis pour vous si vous croyez, vous avez toujours cru autre chose, si enfin vous a enseigné autre chose plus exactement. Et dans ce cas précis, les écritures sont explicites. Et il y a une redondance dans leur témoignage qui ne laisse pas de doute sur ce que la parole dit clairement. D'ailleurs, si je reviens sur les écritures, les premières que je vous ai lues lu au début, Esaïe chapitre 14 qui nous parle donc de, au verset 12 Ô Lucifer fils du matin Donc là on sait de qui on parle voilà. Il est dit au verset 13 Car tu as dit en ton cœur Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu Je m'assirai sur le monde de la congrégation Je m'assirai sur le monde de la congrégation sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Donc, l'équivalent d'être semblable au Très-Haut, comme vu dans Genèse chapitre 3, verset 5, 6, 7, où le serpent dit à Ève, vous serez comme de Dieu, l'équivalent, donc, je serai semblable au Très-Haut, c'est je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et le troisième équivalent, qu'on peut rapprocher, c'est je m'assirais aussi sur le monde de la congrès. Pardon. congrégation. Vous pouvez remplacer congrégation par église, assemblée, euh, toutes ces choses, tous ces genres de choses. Donc, euh, voilà, c'est les écritures. Je ne peux pas dire autre chose, sinon que, comme les évidences que j'avais apportées pour ce qu'est la marque de la bête, là pour ce qu'est le temple de Dieu, même chose, il suffit de mettre certaines, certains versets choisis l'un à côté de l'autre, et on comprend de suite, ça s'explique tout seul, vous n'avez pas besoin d'un grand marabout du Saint-Esprit, pour vous donner des trucs, des interprétations incroyables qui ne sont pas écrites dans la Bible, des films d'Hollywood, comme je dis souvent. Voilà, les versets sont clairs. Et ensuite, euh, vous allez voir que tout ce que je dis, tout ça, ça s'articule très bien dans un déroulement qui est parfaitement conforme à la globalité biblique. Ce ne pas des versets pris par là, et je donne l'interprétation que je veux comme ça, parce que j'ai envie. Et aussi vous verrez que au fil des vidéos que je vais dérouler, parce que c'est des petites vidéos qui se volent rapides, et pas euh, comme j'ai fait avant, des grosses vidéos d'une heure. Donc vous verrez que l'antéchrist qui est assis dans le temple de Dieu et qui dit je suis Dieu, eh c'est déjà le cas. En tout cas les prémices. Actuellement, c'est déjà dans les tuyaux. C'est à la mode, le terrain est prêt. Les, les graines sont déjà semées, à part que c'est des graines de mensonges. Il euh, y a même des gens qui sont sauvés, voilà, et qui ont commencé à accepter, à faire germer en eux ces graines de mensonges. Ils sont destinés à un moment ou à un autre à les rejeter, mais pour l'instant, euh, ils suivent cette voie. Moi, personnellement, je suis déjà allé dans des églises, le temple de Dieu donc, où c'était déjà le cas de manière effective. Hein où l'antéchrist avait posé un pied ou en chantait des chansons à sa gloire. D'accord. Et ce pas un temple fait de main d'homme à Jérusalem euh, avec Yachin et Boaz. Euh, ce pas non plus un, un temple de Satan. Je vais pas dans les temples de Satan comme ça. Pour voir. Euh, non, c'était une église chrétienne avec des gens sauvés. Et peut-être que vous aussi, probablement même, euh, vous êtes déjà allé dans une église, le temple de Dieu, donc, où l'antéchrist était traité comme Dieu, comme un Dieu. Et euh, vous allez voir dans les prochaines vidéos donc, que ce que je développe est parfaitement concret, réaliste, réel. On peut le voir de nos yeux. Et ça cadre parfaitement avec des séries d'écriture qui sont très et qui s'incluent donc dans la logique générale de l'ensemble de la Bible. Tout ça colle et en plus ça crève les yeux. Voilà, il faut juste vouloir voir. Hmm. On pourrait aussi me rétorquer que l'antéchrist fait ôter le sacrifice journalier et donc il faut d'abord rétablir un temple à Jérusalem avec les sacrifices d'animaux pour après pouvoir le faire cesser. Voilà, hop, échec et Olivier des vignes, ton truc s'écroule. Sauf que, sauf que, sauf que. C'est quoi le sacrifice, dans le nouveau, le nouveau, le nouveau testament. C'est quoi les choses profondes expliquées par la par, par l'apôtre Paul dans le livre des Hébreux. Voilà, qu'est-ce qu'il dit Relisez le livre des Hébreux, vous allez voir, vous allez comprendre. Euh, ça parle des sacrifices de louange, de, de sacrifices d'action de grâce, de remerciement. C'est ça en fait, tout simplement ça le sacrifice euh, que fera cesser l'antéchrist et euh, non pas des découpes de viande quoi. Et donc il le fera où ça Dans le temple de Dieu, à savoir ce qu'on a vu auparavant, l'église. Et oui, euh j'ai un verset qui me vient à la tête là, car il n'est pas possible que le sang des taureaux les chèvres puissent effacer le péché. Bon, bref, c'est dans l'hébreu, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je ne sais plus quoi dire là. Je, je vais vous envoyer donc euh, des versets avec la voix synthétique pour vous montrer que les sacrifices dont on parle euh, les prophéties des temps de la fin, c'est un sacrifice que fera cesser euh, l'antéchrist. Ce sont donc des sacrifices de louange. C'est ça l'interprétation qu'on doit en donner par rapport euh, à ce que nous dit le Nouveau Testament. Et déjà, c'était euh, la loi et l'ombre des choses à venir. On voit aussi dans l'Ancien Testament que ça parle de sacrifices de louange. Voilà, ce n'est pas qu'une interprétation qui nous est révélée dans le Nouveau Testament. Romains 12, verset 1. Je vous implore donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentiez vos corps en un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Hébreu 13, verset 15. Par lui donc offrons continuellement à Dieu le sacrifice de louange, c'est-à-dire, le fruit de nos lèvres remerciant son nom. 1 Pierre 2, verset 5. Vous aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés en une maison spirituelle, une sainte prêtrise, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Psaume 50, verset 14. Offre à Dieu des remerciements, et accomplis tes vœux envers le plus haut. Verset 23. Quiconque offre la louange me glorifie, et à celui qui ordonne sa conduite correctement je déclarerai le salut de Dieu. Jérémie 33, verset 11. La voix de joie et la voix de l'exultation, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, la voix de ceux qui diront Louez le Seigneur des armées, car le Seigneur est bon, car sa miséricorde demeure à toujours, et de ceux qui apportent le sacrifice de louange à la maison du Seigneur. Car je ferai revenir les captifs du pays, comme au commencement, dit le Seigneur. Osée 14, verset 2. Prenez avec vous des paroles, et revenez au Seigneur, dites-lui haute toute iniquité, et reçois-nous gracieusement, et nous te rendrons les vaux sacrifices de nos lèvres. A présent, une fois que j'ai dit tout ça, le problème que vont rencontrer mes propos, ça va être que des gens sauvés, qui croient au salut gratuit sans les œuvres, parce que c'est ce que disent les Écritures quand on les compare, des gens sauvés qui croient euh, à l'enlèvement à post-tribulationniste, tout simplement, parce que là aussi, c'est ce que disent les écritures, quand on les compare, pas quand on les interprète par soi-même, selon un, un schéma qui nous a implanté de force, mais quand on les compare et qu'on les interprète par soi-même, ces mêmes gens vont euh, refuser... Que la marque de la bête soit comme je l'ai démontré par comparaison d'écriture le salut par les œuvres, euh, de façon plus générale par sa propre justice et ces mêmes gens vont refuser ce que je viens de dire à l'instant c'est à dire que le temple de dieu ce n'est pas une opération immobilière à jérusalem sur l'esplanade du temple mais c'est l'assemblée des chrétiens les croyants l'église quoi, les églises. Euh, pourquoi est-ce qu'ils vont refuser cette, cette évidence Je veux dire, je l'ai démontré par des écritures, c'est pas moi qui les ai démontré, c'est la Bible qui le démontre, d'accord Ce n'est pas mon interprétation, c'est l'interprétation de la Bible quand on y est très attentif et qu'on voit les comparaisons qui nous indiquent quelque chose. Donc, ces gens vont refuser cette évidence parce que ça torpille leur schéma, leur vision de ce que doit être le déroulement des temps de l'affaire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui ne tire pas de même, c'est quelque chose qu'on leur a enseigné. Ce n'est pas une, une, une s'appelle une compréhension qu'ils ont eue de même par leur propre étude, ça vient de tel ou tel enseignement, de tel ou tel courant de doctrine, ou tel ou tel pasteur le plus souvent, et eux ils vont refuser d'avoir tort, tout simplement parce qu'ils se disent c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne, donc je ne peux pas avoir tort. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur c'est quoi le Saint-Esprit je ne vais pas aller euh, en profondeur dans cette vidéo sur ce qu'est le Saint-Esprit. Je pourrais, je devrais d'ailleurs le faire. Euh, je, mais euh, si je faisais, ça ferait un exposé à coups de verset de, de une heure. quoi. Mais sous cette forme-là, je prouverai indubitablement ce que je vais dire. Mais donc, euh, s'il vous plaît, faites-moi juste confiance. N'oubliez hein, pas, euh, je vais chanter mes propres louanges. Mais que je suis celui qui vous ai fait comprendre, qui vous ai montré ce qu'était la marque de la bête. Donc s'il vous plaît, accordez-moi ce crédit. Donc, le Saint-Esprit biblique, qu'est-ce que c'est Ou plutôt, qu'est-ce que ça n'est pas Le Saint-Esprit, ce n'est pas un nuage chargé d'électricité qui vient sur vous vous recharger d'énergie. Vous oh, j'ai prié, je me suis euh, rechargé d'énergie spirituelle euh, comme un, un alternateur recharge la batterie euh, d'une voiture. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit de la Bible, ça c'est euh, le Saint-Esprit du, du mysticisme oriental, c'est le, euh, le Saint-Esprit des, des déficients mentaux du New Age, c'est le, le roi Kodesh la cabale, la cabale satanique, mais ce n'est pas le Saint-Esprit selon la Bible. Dans chaque instance, chaque occurrence de l'Esprit de Dieu qui vient sur quelqu'un dans la Bible, le résultat, c'est qu'il parle à ah, la parole de Dieu, d'accord La parole, voilà ce qu'est le Saint-Esprit, voilà le Saint-Esprit, boum, apparition du Saint-Esprit, d'accord Suivre le Saint-Esprit, le Consolateur qui nous est envoyé, c'est interpréter fidèlement et avec justesse la parole de Dieu, la méditer pour la comprendre. Voilà, euh, ce n'est pas euh, un état d'être où des pensées de mon cœur euh, deviennent la réalité euh, parce que je suis euh, comme Dieu, par exemple, qui a créé la réalité avec sa parole. Vous savez, au début de la Bible hein Dieu dit que la lumière fut et la, la lumière soit et la lumière fut voilà non pas mes pensées qui créent la, la réalité la réalité est décrite ici c'est à moi de la comprendre voilà la manifestation concrète du saint esprit euh, cette euh, mentalité de l'esprit de dieu c'est moi même voilà. il est confondu avec ma personne hein. c'est et folie d'accord euh, c'est la mentalité on va dire du, du dalai lama qui va nous sortir des platitudes ineptes ou des propos comme ça sans fondement euh, et qui vous regarde avec son sourire euh, à moitié autosatisfait à moitié euh, condescendant vous savez euh, quand vous voyez ce genre de sourire sur la face de quelqu'un, c'est le signe de quelqu'un qui est un idiot, quoi, qui se prend pour un grand sage qui, et qui ne peut pas prouver concrètement, soutenir concrètement ce qu'il dit et qui va se réfugier dans une attitude où il vous regarde de haut. Vous savez, tu ne comprends pas ce que je dis parce que tu es trop dans la chair, tu n'es pas revêtu comme moi de la pensée supérieure. Je suis au-delà de la connaissance, je suis dans la compréhension, tchabadabada. Non, le Saint-Esprit, c'est ça. Hop, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. C'est cohérent sur tous les sujets, d'accord Ça s'explique de façon concrète par multiplication de témoignages avec des articulations d'interprétation, comme l'apôtre Paul, par exemple, qui, si on va voir dans la King James, les mots exacts, l'apôtre Paul qui raisonner, raisonner avec les juifs et leur prouver que Jésus était le Christ, voilà, la preuve standard étant deux ou trois témoignages dans la Bible, la méthode par exemple que j'ai exposé, que j'ai que utilisé pour vous exposer euh, ce qu'est le temple de Dieu ou qu'est-ce que le, euh, la marque de la bête, d'accord voilà, euh, prendre ça comme Saint-Esprit plutôt que les trucs qui viennent de ma tête, même si je suis sauvé, on est d'accord C'est euh, faire l'économie d'une cohérence dans les propos, c'est se, se préserver, d'avoir à exposer, d'avoir à soutenir, d'avoir à expliquer concrètement à partir des écritures de façon indubitable, par euh, comparaison, ce que veut dire Dieu. Voilà, on remplace euh, une recherche structurée, échafaudée de ce que veut dire Dieu par le Saint-Esprit me dit que... Voilà, hop, voilà. C'est de la finautise intellectuelle. D'ailleurs, les chrétiens sauvés qui croient à cette notion de Saint-Esprit de, de marabout, quoi, ils sont dans l'erreur. C'est la notion du Saint-Esprit mondaine quoi selon le monde en tout cas pas selon dieu et en plus on va dire que ça les empêche de comprendre facilement les écritures d'accord ça les enferme dans des erreurs d'interprétation dont ils ont du mal à sortir parce que ils s'estiment quoi des chargés des 24 volts continu d'énergie d'électricité divine chargé par euh, l'alternateur de la jérusalem céleste euh, avec carreau courroie trapézoïdale euh, et c'est aussi une des raisons qui fait que certains chrétiens sauvés sont des fois un peu disons le clairement euh, yo yo de la tête hein c'est comme ça ça arrive euh, des comportements bizarres euh, qui posent question la raison c'en est que quand vous lisez toujours la bible que vous avez la parole de dieu qui s'inscrit et qui s'inscrit dans votre esprit même on va dire inconsciemment euh, à l'arrière de votre cerveau pas de façon poum euh, en Deventure de vitrine, mais ça s'inscrit, ça s'inscrit, ça se met au fond de vous. Euh, si à côté de ça, de cette vérité claire qui est dans votre esprit, vous vous retrouvez avec vos propres pensées qui soutiennent une doctrine qui est en conflit avec ce qui est vraiment la parole de Dieu, euh, ce conflit spirituel, d'esprit, d'écriture, de parole dans votre tête, Provoque de la folie et des incohérences de comportement. Des fois, même, ça se voit sur le visage, ça se traduit par des, par des grimaces, des tics. Voilà. Ça se voit, en tout cas. Euh, voilà. C'est un sujet un peu tabou, évidemment. Nos frères et sœurs, en Christ, un peu. avec un pet à la cafetière. Et ça arrive. D'autant plus particulièrement euh, à ceux qui se croient euh, supérieurement saints, les, euh, les auto-prophètes aux nations, hein, auto-ouins, auto les, les chouchous de Dieu. Euh, en gros, on va dire que c'est la mentalité des, des juifs, quoi. Euh, cette mentalité qui fait que les juifs sont les juifs, à savoir Dieu se lève le matin pour moi, vous savez et par définition, donc, ces gens sont incapables de se rendre compte qu'ils qu travaillent au chapeau. Voilà, tout le monde s'en rend compte, sauf eux. Et ça vient donc, notamment, mais pas uniquement, donc, de conflits dans leur esprit entre leur pensée et euh, la parole de Dieu. Voilà, leur doctrine et euh, en même temps, euh, ce qu'ils lisent et relisent dans la Bible. Ça rentre euh, en conflit et donc... Et là, vous avez des problèmes de, de comportement et de, de, de, de quart de quart de folie, on va dire, quart de mi folie. Et aussi, j'y pense maintenant, ça pose aussi le problème de des versions de Bible corrompues, eh, évidemment. Mais bon ça nous amènerait euh, un peu loin en tout cas je vais pas en parler euh, aujourd'hui dans cette vidéo mais vous comprenez que c'est la même logique que si vous lisez des, des versions de bible où dedans les versets se contredisent euh, dans votre esprit ça va être une confusion mentale et ça ne va pas vous aider à la compréhension euh, Quoi qu'il en soit, je ne vais pas me présenter une heure à prouver ce que je dis sur le Saint-Esprit est vrai en parcourant euh, 50 000 écritures. Mais moi, en tout cas, dans mon esprit, là, toutes les écritures sont présentes et s'accordent pour valider ce que je dis sur ce qu'est vraiment le Saint-Esprit. Euh, je n'aurai aucun problème à le démontrer, je veux dire. Mais bon, c'est le sujet d'une vidéo à part entière et ce n'est pas le but de ma présente intervention aujourd'hui d'ailleurs notez que le fait que je ne considère pas le Saint-Esprit comme une énergie mystique éthérée oh, je suis revêtu euh, mais plutôt comme tout simplement la parole euh, la parole en elle-même les écritures, les choses de l'esprit, Voilà, spirituel, c'est les choses de l'esprit, c'est des paroles c'est pas des, des trucs éthérés incroyables voilà c'est ça le Saint-Esprit le fait que je considère que ça soit ça le Saint-Esprit voilà, qui au fur, de, au fur et à mesure de ma lecture s'imprime euh, dans mon cerveau, dans ma mémoire et, et inconsciemment derrière moi à me, à me diriger, à m'interroger, à m'accuser, à, à, à me réprouver, à me donner conseil donc le fait que je considère que ce soit ça le Saint-Esprit et pas mes propres pensées sous un couvert de, de mysticisme éthéré, euh, que c'est ça qui me permet d'interpréter la réalité autour de moi. Euh, c'est un des facteurs qui fait que j'ai compris voilà, ce qu'était la marque de la bête. Euh, voilà, Vous pourriez vous dire pourquoi, pourquoi je ne l'ai pas vu avant non, c'était évident. Pourquoi euh, euh, cette explication de ce qu'est la marque de la bête Pourquoi personne ne l'a jamais vu avant, avant euh, le, le prophète à tête d'œuf, des vignes olivier. Euh, comment ça se fait euh, Ben voilà. C'est une de mes une des explications qui fait que j'ai compris ces choses euh, peut-être avant vous, avant que vous, vous les compreniez, avant que vous, vous les voyez euh, clairement euh, dans dans la, dans la Bible. quoi. Euh, et, euh, qu'est-ce que je voudrais dire encore sur le Saint-Esprit euh, Il y a aussi, je vais arrêter là, sur le Saint-Esprit, il y a aussi d'autres facteurs qui font j'ai compris euh, que je comprends mieux on va dire les écritures mais c'est quelque chose de plus profond qui est lié à ce qu'on appelle euh, ce que la bible appelle le, le, le mystère de l'iniquité qui encore serait le sujet ce que j'avais prévu c'est que ça soit le, le, la partie 3 de ma série sur euh, la vidéo sur euh, euh, la marque de la bête voilà donc euh, quand je ferai cette troisième partie de la, des, des séries de vidéos sur la marque de la bête je vous expliquerai les raisons simples qui font que je comprends la Bible peut-être avant les autres voilà maintenant euh, ferme la parenthèse sur ce qu'est le, le Saint-Esprit bien maintenant je vais revenir sur ce sujet des chrétiens sauvés qui refusent mes démonstrations bibliques sur ce qu'est la marque de la bête, sur ce qu'est le temple de Dieu dans les prophéties finales et qui sans doute aussi vont refuser dans le futur l'identité de l'antéchrist que je dévoilerai dans la prochaine vidéo. Ça sera sur, je pense, plusieurs points... Plusieurs vidéos qui développeront plusieurs points pour euh, valider, étayer, euh, confirmer cette identité de l'Antéchrist par euh, plusieurs biais, par plusieurs analyses. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces chrétiens qui refusent certaines évidences que j'avance, si on leur dit que la Bible dit qu'il faut vaincre pour mériter d'aller au ciel, ils vont vous répondre, un euh, Jean 5, un Jean 5, un Jean 5, c'est verset, verset, verset, 4. Donc, le gars pas sauvé arrive, le forcené, du salue par ses propres œuvres, on va leur dire, oh oui, mais la Bible dit qu'il faut vaincre pour aller au ciel. Un sauvé, les sauvés vont lui répondre, « Car tout ce qui est né de Dieu vient le monde, et ceci est la victoire qui vient le monde, à savoir notre foi. Euh, » Jean, chapitre 5, à partir euh, du verset 4. Si on leur dit, la Bible dit que Jésus peut revenir à n'importe quel moment, donc l'enlèvement est tout avant les tribulations, chrétiens sauvés vont montrer la chronologie qui se passe après après après que la lune devienne sang et que le soleil se noircisse donc par comparaison de versets après ce qu'on appelle les tribulations et ainsi de suite sur, sur plusieurs sujets par contre quand moi j'arrive avec mes comparaisons de versets d'écrivant la loi comme une marque sur le front et sur la main, que vous êtes échus de la grâce si vous cherchez la justification par la loi, Jésus-Christ est mort en vain si le salut est par les œuvres de la loi, ils vont vous dire que ça n'a rien à voir, que ce n'est pas ça, et qu'ils en sont certains parce qu'ils ont le Saint-Esprit de 48 volts sur eux. Voilà, le le Saint-Esprit à 900 Ampère-heure. Euh, ampères Un Saint-Esprit qui tient la charge. Quoi, hein. euh, et donc, moi j'arrive avec mes 50 versets disant que nous, les sauvés, sommes le Temple de Dieu. Et que c'est par le biais de cette clé qu'il faut décrypter ce qui est le Temple de Dieu dans les prophéties des temps d'affaires. Et que l'on me réponde que ça n'a rien à voir... Ce n'est pas ça. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein Vous savez, euh, il est écrit euh, l'amour de la vérité dans la Bible. L'amour de la vérité. Bon. Si des enseignants veulent s'enfermer dans le scénario hollywoodien du troisième temple à Jérusalem et soutenir l'idée absurde, absurde du monsieur l'antéchrist qui rentre dans ce temple et qui dit « Je suis Dieu, mettez-vous une puce dans la main droite du front et euh, appelez-moi Dieu, s'il vous plaît. » S'ils veulent s'accrocher obstinément à ça, à un moment, il y a euh, une écriture dans la Bible de Théronome 18, chapitre 22. Je vais lire, euh, je vais me contredire moi-même en lisant la, la Louis II, parce que j'ai pas de l'Ancien Testament encore en... Ah si je l'ai sur l'ordinateur, bon bref, j'ai pas l'Ancien la, Testament euh, en papier de, de la King James, donc euh, si je lis le Deutéronome 18, chapitre 18, verset 22, il est écrit... Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, c'est ce qui va se passer avec tous ces gens, même sauvés, qui vous disent euh, le pape euh, Obama, euh, Poutine, euh, va arriver dans le troisième temple, euh, à Jérusalem, là-bas, sur, euh, euh, sur l'esplanade, il va dire je suis Dieu, et tout le monde va se mettre des des puces RFID ou des clés USB dans la tête, dans la main, ça sera la marque de la bête, ça ne va pas arriver, ça. Donc, tous ces gens, même les sauvés, vont se planter lamentablement. Donc, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrive pas, ce sera une parole que l'éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit. N'aie pas peur de lui. Euh, dans la King James, il n'est pas dit que c'est par audace. Il est dit le mot anglais presumptuously. Qui euh, veut dire présomptueusement. C'est présomptueusement que le, que le prophète leur a dit. Donc, si les gens sauvés s'accrochent à cette idée de. Troisième Temple à Jérusalem, euh, la puce RFID dans la mer, euh, tout ça, c'est pas parce que c'est des adorateurs de Satan euh, euh, discrètement comme ça. Non, c'est présomptueusement, voilà, dans la même, dans la même lignée de, du fait qu'ils soient persuadés d'être euh, recouverts d'une énergie mystique divine qu'ils appellent le Saint-Esprit. Au lieu d'étudier ça de méditer ça de chercher la vérité dans ça non c'est présomptueusement qu'ils auront répété entre parenthèses répéter des mensonges pour faire leur intéressant donc la bible dit n'ayez pas peur d'eux pas dit de les rejeter de les insulter de les dénoncer c'est que bon en tout respect, si des gens euh, insistent avec ces bêtises, bon, oui, voilà, c'est ce que je disais euh, avant sur les euh, chrétiens un peu, voilà, il faudra les traiter comme ça, oui, si tu veux, <rire> t'es gentil, quoi. Euh, donc, aussi, je vais prendre aussi ma réflexion par l'autre bout. C'est qu'il faut se dire quelque chose. Lors de la première venue de euh, Jésus-Christ, euh, les Juifs se sont complètement plantés sur le fond et la forme de ce qu'allait euh, être cette venue du Messie, euh, le roi des Juifs. Et ils ont interprété les Écritures de manière erronée. En fait, ils les ont interprétées de manière euh, vraiment terre à terre. C'est le mot exact. Avec une, selon une littéralité mondaine, terre à terre, donc, et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, voilà, les gens interprètent les écritures selon un modèle scénaristique à la Netflix, hein. c'est Saint-Esprit-Flix, ou Net-Esprit-Flix, voilà, et la plupart des chrétiens sauvés vont être surpris par la tournure, que prendront les événements, euh, rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. voilà, donc euh, ça va tout simplement se reproduire ce qui était avant, à l'époque de la première venue de Jésus Christ, c'est ce qui sera, à l'époque de la seconde venue, qui est à venir, ce qui était, c'est ce qui sera, rien de nouveau sous le soleil, euh, les choses que vous voyez dans le Nouveau Testament, euh, dans les quatre évangiles vont tout simplement se reproduire à la deuxième venue. Rien, de, il faut pas s'attendre, il faut pas s'attendre à ce que les gens comprennent. Il faut plutôt s'attendre à, à ce que les gens soient un peu paumés comme les apôtres, comme euh, Jean-Baptiste. Donc ne vous étonnez pas si, si ça ne se passe pas comme euh, vous l'attendez, c'est quelque chose auquel aussi moi je me prépare de me dire certes j'ai compris des choses mieux que les autres avant les autres en tout cas mais que pour le, le gros pour euh, du développement du déroulement de comment ça va se passer euh, je vais être un peu spectateur et voir les choses arriver euh, au jour le jour au, au fil des, des événements et euh, donc en tout cas c'est sans doute normal que beaucoup de gens ne veulent pas accepter des évidences que, que j'ai mis en lumière et que je mettrai plus tard en lumière sous votre nez parce que je dirais que si, si les gens n'acceptent pas c'est parce que ça doit se passer comme ça euh, Les chrétiens ne vont pas vraiment voir arriver les événements donc, ou en tout cas très mal les percevoir et donc, je m'attarde un peu sur les chrétiens sauvés qui refusent donc les, les vérités que j'amène. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Mais je me dis aussi que ça doit se passer comme ça. C'est ainsi. Euh, voilà. Par la suite, vous verrez dans les prochaines vidéos que je ferai, que ce que je vous dis, ça colle donc parfaitement avec les écritures. Je le redis. Euh, je vous redis aussi que j'expliquerai pas l'ensemble des prophéties parce que je les comprends pas toutes d'ailleurs ceux qui vous disent qu'ils ont compris tout de a à z le calendrier complet c'est soit des escrocs soit des idiots donc ce que je vous montrerai dans la prochaine vidéo ça collera avec la bible mais aussi ça collera avec la réalité effective de ce monde euh, ce qu'on peut voir donc de nos yeux et la situation matérielle quoi actuelle, géopolitique tout ça euh, et on verra aussi c'est un indice révélateur très important que les ennemis de l'évangile réel le vrai évangile je veux dire euh, les suppos de le Satan quoi des gens qui des fois on peut dire qu'ils sont pris par des démons je parle pas de chrétiens sauvés qui sont un peu euh, confus par rapport euh, au temps de l'affaire. Non, je parle vraiment des gens euh, foutus, foutus, foutus, d'agents du, du diable déguisés en, en puits chrétiens. Ces gens-là, en plus de ne pas comprendre la Bible, les évidences de la Bible quand ils la lisent, ils la comprennent même à l'envers, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, si vous avez déjà Débattu, discuté, essayer de contrer ces gens quand ils vous parlent notamment de faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, il faut avoir les œuvres pour être sauvé. Donc ces gens qui comprennent à l'envers la Bible, alors complètement à l'envers, c'est très révélateur. Ils comprennent aussi l'envers les réalités de ce monde voilà ils sont euh, ils sont à la ramasse au, sur les deux sujets quoi vérité d'en haut et euh, vérité d'en bas ils sont pas seulement dans le délire quand ils lisent la bible délire des dé, lectures ils sont aussi dans la délecture de la réalité autour de nous voilà euh, ils sont c'est BFM TV, mais eux, encore un autre niveau de mensonge ils sont complètement à l'opposé pour des choses, je le répète, réelles. Je parle pas de la Bible, je parle pour l'interprétation des faits qui se passent dans ce monde. Ils sont complètement à la plaque de la même manière que quand vous leur montrez des versets, ils l'interprètent complètement à l'envers. Euh, je vous dis ça parce que moi, ce que je vous montrerai dans mes, dans mes prochaines vidéos, ça collera donc avec la réalité euh, de ce monde euh, historique, politique, géographique, tout en étant simple et évident. D'accord Ce sera pas les histoires d'Alexandre le Grand, Préfigure, l'Antéchrist, blablabli, blablabla, euh, toutes ces histoires euh, pour faire des phrases. Euh, donc je vous donne rendez-vous pour ces prochaines vidéos et donc le sujet ça sera mais qui c'est antéchrist voilà François Hollande Dick Rivers euh, Cyril Aluna, voilà vous verrez dans ma prochaine vidéo allez à bientôt